Dans cette courte vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter la nouvelle librairie de certains composants et modules électroniques nécessaires à vos différentes simulations dans Proteus 8.13. Donc tout d'abord, vous allez fermer le logiciel Proteus. Donc fermer tous les logiciels pro, euh, dossiers Proteus qui sont ouverts. D'accord, voilà le, les nouvelles librairies en question. Donc vous allez télécharger et puis décompresser sur votre bureau. Ou tout d'abord, ou bien vous ouvrez comme ça et puis vous sélectionnez cette nouvelle librairie. Cliquez, glissez et déposer sur le bureau. Donc vous aurez d'une part les fichiers décompressés et d'autre part les fichiers compressés que vous pouvez garder sur votre ordinateur afin d'installer dans d'un jour futur sur d'autres machines. D'accord, vous allez l'ouvrir, les fichiers euh, décompressés. À l'intérieur, vous avez tous les éléments nécessaires des nouvelles librairies que nous allons devoir ajouter pour pouvoir simuler euh, nettement. Donc, je vous invite tout d'abord à sélectionner toutes cette librairie. Vous pouvez faire CTRL A, vous pouvez la sélectionner, puis vous faites clic droit, puis vous dites copier, et puis vous vous redirigez dans Proteus. Vous faites clic droit sur le raccourci Proteus sur le bureau, puis vous dites euh, Open File Location. D'accord, ça ouvre l'emplacement du fichier. Une fois là, vous allez cliquer sur son raccourci sur Proteus ici en haut. D'accord, une fois là, vous, vous redirigez encore sur Data. D'accord. Dans Data, vous, vous redirigez encore sur Librairie. Une fois là, vous pouvez copier, euh, coller les éléments que vous avez copiés. D'accord, vous allez voir, vu que j'avais déjà copié certains éléments, je n'ai que à remplacer. D'accord, voilà tous les éléments dont nous avions ajouté. Nous allons procéder à quelques essais et vous allez voir comment cela va se comporter. D'accord, vous lancez un nouveau Proteus 8.13, cliquez sur Yes pour débuter. Euh, le logiciel et ceux qui n'ont pas Proteus 8.13 sur leur machine n'ont qu'à cliquer dans la description pour voir comment télécharger puis installer la toute dernière version de Proteus 8.13 comme vous pouvez voir là, une fois le euh, logiciel Proteus 8.13 ouvert vous pouvez cliquer sur Schematic Capture qui se trouve en haut là d'autres fois appelé Isis donc pour cliquer, pour commencer un tout nouveau projet j'ai déjà cliqué le L'odeur de la machine prend un peu de temps. D'accord, vous allez vous allez commencer un tout nouveau projet. Tout, je vous invite toujours à redimensionner votre zone de travail. Vous pouvez venir sur « Set Sheet Size » pour redimensionner la zone de travail. Puis, vous cliquez sur à cet élément. Vu que nous, lorsque je vais cliquer sur « OK », vous allez voir le cadre bleu là qui va diminuer. Et puis, nous serons plus focalisés sur le chemin lorsque nous allons importer les composants. Et si vous voyez que cette zone de travail, lorsque vous importez les composants, est tellement petit, vous pouvez également venir ici sur « Système ». Et puis, vous changez et puis vous mettez en conséquence. Nous allons faire un premier essai. Vous allez voir comment nous pouvons revenir. D'accord. Vu que le but de ce tuto, c'est vous montrer comment ajouter les librairies. Vous allez cliquer sur le symbole Ampli. Hop. Puis, le symbole Package. Donc, nous allons prendre le tout premier élément dont nous utilisons trivialement. C'est Arduino. D'accord. Je vais taper le mot clé Arduino. D'accord. Donc, vous pouvez voir là. Et puis, voilà les différents modules de Arduino. Lorsque vous êtes sur un élément, vous pouvez voir comment cela s'affiche. Vous pouvez utiliser... Euh, euh, la touche directionnelle de la sour Du clavier pour voir les différents éléments dont ça nous a apporté dans la librairie Quelque chose qui n'était pas jadis là-bas Donc nous pouvons d'un temps de mouvement Je peux sélectionner quelques-uns D'accord, je peux sélectionner Afin que nous puissions observer Pour que vous puissiez voir comment cela se présente D'accord, donc Adjuno, Uno Donc tous ces éléments sont là Nous pouvons également ajouter le capteur Bluetooth, donc je peux dire Bluetooth D'accord, je vois là, ici j'ai deux modules, donc vous pouvez voir là, ce sont des modules que vous pouvez trouver sur le marché et puis acheter et puis faire des simulations avant toute réalisation. Je peux ajouter le capteur de flamme, donc ici c'est Flame, donc le mot est en anglais, en anglais Flame Sensor. D'accord, le voilà, ok, vous pouvez voir le symbole là, quelque chose qui n'était pas jadis là. Je double clique, par la même occasion je peux ajouter le capteur de flexibilité, donc ça s'appelle flex sensor. D'accord, je crois, le voilà. Vous connaissez déjà, nous avions eu à faire un tuto dessus. Je peux également ajouter le capteur de gaz, gaz sensor. D'accord, je peux ajouter là, gaz sensor. D'accord, ici il y a des différents éléments, que ce soit M2, M3, M, MQ2, MQ3 jusqu'à MQ9. Je vais sélectionner par la même occasion que quelques éléments. Je peux également ajouter le capteur de euh, GPS. GPS. D'accord, ici j'ai né plusieurs. Donc vous pouvez voir là, ça c'est ce qui était déjà dit dans la machine. Et voilà ce que nous venions d'ajouter. Là je peux cliquer dessus. D'accord, je peux également ajouter le capteur de présence, PIR, Sensor. Donc je crois c'est là. Ici j'ai plusieurs éléments de différentes couleurs. Je vais choisir cette couleur, quelques-uns. D'accord, nous allons sélectionner tout pour que vous puissiez voir. Je peux ajouter le real time Contact. Donc c'est pour générer les, les horloges, le temps, le temps module time module Donc pour faire euh, générer le temps et le clock en temps réel Donc vous pouvez voir là Pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des projets savent de quoi il en est question Je peux ajouter le capteur ultrasonique Ultrason, ultra, ultrasonique Donc c'est là, il suffit juste de taper des modules Donc vous pouvez voir là J'en ai ici trois éléments quatre éléments. Je peux sélectionner là. Il qu'à sélectionner. Je peux également par la même occasion ajouter le capteur de vibration. Donc, pour ceux qui ont des projets qui concernent euh, la vi vibration, vibration, vibration, d'accord, le voilà. Donc, je peux également sélectionner. Une fois que nous allons sélectionner tous ces éléments, je vous montrerai comment ajouter le code nécessaire à, à cette simulation. Je peux ajouter encore également un autre capteur XBET modules d'accord qu'est-ce qui manque encore je vois également qu'ici j'ai un autre module j'ai j'ai mignon j'ai minot d'accord nous allons qu'à sélectionner pour voir j'ai minot donc je n'ai pas cette je n'ai pas cette librairie donc si vous en avez dites moi comment vous pouvez euh, y ajouter je vois également que je peux avoir le capteur bloc blog j'aime d'accord je crois que c'est là, donc nous vous allons sélectionner, donc voilà les différents éléments que nous pouvons avoir, je peut sélectionner tous ces éléments, d'accord, ok, une fois toutes vos librairies importées, voilà ce que nous avions pu ajouter, vous n'avez qu'à cliquer sur un élément et puis ajouter, donc voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de remodifier votre zone de travail donc voyez comment lorsque je sélectionne tout un élément ça remplit directement cette zone de travail nous pouvons venir sur système set sheet size, non, remodifier la zone de travail, lorsque je vais cliquer comme ça et puis sur zoom étendu vous allez voir ça va redimensionner je peux également venir sur système vu que je vais placer beaucoup de composants en lieu, en lieu de place de prendre le format A4 je peux prendre A3, là je valide ok et puis je clique sur zoom étendu vous allez voir comment il se positionne normalement et à partir de là nous pouvons mettre toutes les librairies dont nous avions pris d'accord je peux ajouter également euh, d'autres éléments d'accord ok nous allons nous n'avions qu'à sélectionner pour poser et voir comment ça va se comporter d'accord suffit juste de cliquer pour poser donc pour voit comment tous ces éléments vont se composer se, se comporter capteur bluetooth Il suffit juste de cliquer là alors les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez mettre vos projets. Et comme tous ces composants électroniques ont des programmes, si par exemple, je prends ce capteur de ce capteur de flamme, donc vous pouvez double-cliquer dessus, vous allez parcourir ici, dit « Programme File », vous allez parcourir, nous allons aller où nous avions copié le contenu de la librairie. C'était dans l'App Center, dans l'App Center Proteus 8, et puis « Data », dans « Data », nous sommes allés dans « Librairie ». Et puis c'est le capteur, dans « Flame Sensor », dans le voici. Donc voilà son point X, vous allez cliquer. Donc si vous ne chargez pas le point X, à aucun moment cette carte ne va fonctionner. Donc vous voyez par exemple ce capteur de présence pire. Donc vous allez double-cliquer dessus lorsque vous allez réaliser un projet. Et puis prendre le point X afin de pouvoir simuler. Dans le cas contraire, cela ne marcherait pas. Donc vous pouvez cliquer ici sur Zoom étendu pour faire apparaître l'élaborescence de tout, tout, tout le projet. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, dites-moi en quoi vous trouvez nécessaire d'utiliser cette nouvelle librairie de Proteus 8.13. Sur ce je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sweet for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.